Good morning. Allez, hidden et juste aujourd'hui le lendemain matin avant ben chabénit seraient juvénit David Ben Fortunamazal Chitna, Dvorah Batester. vous souhaitez aussi d'une prochaine chute de Micha contre les 5 minutes éternelles, nous étions assez hâte. Ktuvot perek dallet Mishnabet amelesen bito, vegelecha eresa venit armela. Toubata shelo. Ici A vegelecha. Ici A venit armela. Toubata shela. Rabbi omer shel av. Amroulo, l'eau, et si a, en rapport avec la Mishnah précédente sur les droits que le père a sur la fille, tant qu'elle est sous sa tutelle. » D'accord, c'est un peu plus le sujet qu'on avait vu. Enfin, initialement, on parlait du CNAS, du viol, euh, qu'il faut payer l'indemnité, mais du coup, ça nous a fait parler plus concrètement sur le côté euh, qui est le bénéficiaire de tout ce qu'on doit à la fille. Alors, en rapport avec ça, maintenant, on va parler de la tutelle de la fille, avec une histoire que Améares, elle vit au qui fiance sa fille. Et après, le fiancé la divorce et le doit une première ktuba Et ensuite, Eressa, le père, la marie une deuxième fois. Enfin, la fiance armela Et la pauvre, elle n'a pas de chancé là, c'est qu'elle devient veuve. Son nouveau, Hatan, il meurt. Donc il y a maintenant la K'touba à qui on la donne. La K'touba appartient au père. Je continue encore un peu quelques lignes, et après on expliquera un peu mieux. Et si A, ah, avec un cher, par contre, s'il si n'a pas juste fiancé, il l'a même marié, et qu'après, le mari divorce cette femme, et qu'après coup, et si A, ah, à Moula, après il va quand même la remarier avec un deuxième, et qu'après elle va redevenir veuve, et bien que tout batach, elle a appartient à la femme. Soit. Alors on va expliquer, c'est très simple. Il y a euh, la fille. D'abord, les droits du père sur sa fille, c'est de marier sa fille. D'accord Maintenant, Marie et sa fille, comme on, on, on a déjà on a introduit, le mariage a deux étapes. Il y a les fiançailles, quand on donne les Kidouchines, avec mes coups de Chetli, c'est l'aspect monétaire, ça devient la propriété du mari, c'est vrai, et le partenaire, mais pour le moment, il reste dans la maison de son père. Jusqu'à ce les Nisouhim, qui vont maintenant faire la choupa, et la chèvre à ils vont s'isoler ensemble, et maintenant, ça y est, ils vivent comme un couple marié. Dès lors, elle quitte la maison de son père. Maintenant, le père, il a un des droits de sa fille, c'est de marier sa fille, à qui il le veut. Mais ça, c'est que tant que il a, tant que la fille n'a pas été née sous A, tant qu'elle n'est pas encore rentrée sur la roupa, même si la a fiancé avec quelqu'un et que quelqu'un casse, il a, donc ça n'existe pas de casser, ça existe de divorcer, parce qu'après les fiançailles de l'époque, il fallait donner un guet. Si quelqu'un, il, il a fiancé sa fille, mais il n'a pas encore marié, et que l'autre, il la divorce, et elle reste encore sur la tutelle du père, le père est encore en droit de la remarier à quelqu'un d'autre. D'accord si maintenant, il y a une ktouba dans cette histoire, puisque elle est sous la tutelle du père, eh bien, toute la ktouba qu'elle va gagner, ça appartient au père. C'est logique. C'est mon bien. Je décide de vendre ma voiture, je récupère de l'argent. Finalement, la vente s'annule, je récupère, je la vends à quelqu'un d'autre, je récupère toujours l'argent, ça m'appartient. D'accord C'est le principe. D'accord La fille, elle m'appartient. Je l'ai juste fiancée, elle n'a pas encore quitté le cocon. Finalement, le mari est divorcé, il donne une première ktuba. L'autre, il fiance de nouveau, il meurt il me donne une deuxième c'est le père qui encaisse parce que c'est le bien de sa fille. À la différence du cas où si avec Yerusha, il a marié, elle est rentrée sous la cropa, et que l'autre a la divorce. Dès qu'il a marié sa fille, elle quitte le cocon. Elle le, donc Mimé, elle n'est plus sous la tutelle du père, elle devient sa propre propriété. Si finalement elle se remarie une deuxième fois et qu'après elle redevient veuve, la ktouba lui appartiendra à la fille. D'accord Ok Même mieux que ça, même la première d'ailleurs. Dès qu'il a marié sa fille, eh bien, elle, elle a quitté sa maison, elle quitte la maison du père complètement, elle devient une propriété indépendante. Dans ce cas-là, si l'autre la divorce, c'est elle qui doit encaisser l'argent. Sur ça, vient Rabbi Uda et il nous dit, Rabbi Yuda au mère, hari, shawana, Rabbi Yuda nous dit non, non, non. Quand elle était mariée deux fois, la première touva, elle appartient au père. Rabbi Uda nous dit quelque chose de très spécial. Il nous dit comme ça, lorsque le mari, lorsque le père fiance, puis marie sa fille une première fois. La du premier mariage, tant qu'elle était jeune fille, elle appartient encore au père. Parce que c'est vrai que depuis le moment où elle s'est mariée, elle est rentrée sous la coupe, elle a quitté la tutelle du père. Mais vous avez déjà vu, c'est quand on écrit la on, on écrit la quelques minutes avant le mariage. Avant, avant les, les Shababrochot, on écrit d'abord la C'est une obligation d'ailleurs. On ne peut pas faire les Shababrochot tant qu'il n'y a pas eu la Donc il y a d'abord la avant les Shabababrochot. Or quand on écrit la alors, elle est dans la propriété de qui pour le moment, puisqu'elle n'a pas encore été mariée Elle est sur la propriété du Père. Envers qui le mari s'engage à payer la Envers le Père. Donc dans ce fait, la du premier mariage, elle appartient au Père. C'est ce qu'il nous dira à Biouda. « Harishona, Shalav, la première Qtouba du mariage, elle appartient au Père. » il ils rétorqué rétorquer, « Non, Mishéhi, si, si, depuis le moment où il a marié, il a fait entrer sur la roupa. Et la de bas, il se déconnecte de tous les droits qu'il avait sur sa fille. Dans ce cas-là, la c'est-à-dire la de la fille. Ok, parce que quand on s'engage de payer une quand on, on s'engage pas une de C'est vrai qu'on s'engage de payer l'engagement, on le signe depuis avant le mariage. Mais concrètement, le devoir concret de payer la c'est ce n'est pas tout de suite, c'est pas depuis le mariage. C'est qu'après, une fois qu'il y a des problèmes, qu'on divorce, ou qu'il qu a le mari qui décède, il doit payer la et dans ce cas-là, à ce moment-là, elle est plus... Sous la tutelle du père, donc l'argent lui revient de droit à la fille. C'est la vie de Kha Khamim. Et c'est comme ça que la hal établie. Et c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine d'Aslachakoltou Salah.